Dans le pays d'Haïti, de depuis pas genkob, chien mieux passé. Et nous connaissons tant de proverbes souvent, peut-être que parfois nous avons mal interprété et quelques fois tout. Genre les gens qui comprennent dans le bon sens là. Et bien qui savent que vous le pas là. Photo à regarder là c'est si devant entrée belle ville là mesdames et messieurs nous connaissons après chef gang vite l'homme te fin craser et barrière qui te à sécurité et qui t'a protégé en belle ville là et eh bien la police obligé et avec l'ordre bourgeois l'ordre net qui l'argent yo yo obligé venir à gros conteneurs, yo mettez devant entrée ça et au même arrivé Coupe route pour entrer Belleville là, yon façon, empêcher, yon façon em, yon pour empêcher, une façon pour bloquer vite l'homme rete l'autre bord pour monsieur Paka entrer sous machine, Ville nan ba yon problème en Belleville. Eh bien, mesdames et messieurs, nous en pays d'Haïti, depuis ou pas gen kob, ou pas gen sécurité, mais depuis gen kob, la police a fait tout ça dépend de vous pour vous ba sécurité. Et bien, c'est ça, vous regardez là la, photo et c'est comme ça, la police a sécurisé Belleville quartier bourgeois, zone bourgeois, zone mon l'argent Eh bien, nous prenons invité, Et donc, gardez et tendez plus de détails toujours. Dossier magali habitants mesdames et messieurs, qui est même tant fait qu'on sous diverses radios et qui n'est pas de victime, qui n'ont pas de balcour mais mon zombie pas touché. Eh bien, sénateur et Zeni, qui est même pas le fou et doit être bobori et donc, Magali Habitant, pour le faire quitter Riziez, selon ça, ancien sénateur Edozeni, lui-même, li ta fait qu'on est hier soir dans l'émission à l'eau sénateur. Et nous, on va le faire, vous tout tous détails sous. Et donc, Magali Habitant, qui lui-même, s'est 7 fois 77 fois 57. Il pas pris un coup, qui donc, quand tout ça nous la vidéo, c'est pas Magali Habitant. Et bien, nous connaissons Magali Habitant, qui est son jumelle. C'était pareil, il était dans manifestation, qui t'a pris souffle un soufflet, gros gros coup de poing. Mais c'est pas Magali Habitant, en tout cas. Et ennemis qui même trouvé Magali très rusieuse Qui obligeait passer où est Magali, Habitant avec un gros, et bien, frappe ça ou, Que nous pouvons faire entendre, En dans ça vidéo, sur TV, La Nous pour pour une prochaine vidéo. Magali, il pas non Magali, pas Magali, il ne pas Magali, ne pas toucher, là, vidéo Magali. Magali. ne Magali. Magali. Ça veut dire, au lieu de nous essayer de résoudre le problème, pour nous résoudre le problème haïtien, nous préférons dire c'est -ce un tel, c'est -ce un tel, c'est -ce un tel. Comme si nous Mondana qui est capable de ranger la crise du pays d'Haïti. Non. Si Mondana est en jeu, ça veut dire que Gagnon, G9, GPEP et, et, et, et Katsama Ozo, l'autre qui est dans la zone noire, tout toutes ces parce que est-ce que Mondana a l'air de le pouvoir Tout le monde a rentré dans le coquillot, les tout le bagage. Si oui, on va voter. Tout le monde met nos l'air pour Mondana. Il est temps pour nous suspendre, pour nous suspendre, faire politique, craser, briser, pour nous capter le pouvoir. Je mesdames et messieurs, est-ce que André Michel est capable de diriger le pays Est-ce qu'il est capable de marcher dans la rue nous sortons, ça a fait ma habitant. À la famille, Oh, je des du salut. va tout. Même nous, on pas moyen. Oh! Ils se Parce que je Car l'autre, nous ça. Il ils dernier coup de crochet, premier coup. Il faut, il Premier coup Il dit, il est tombé, il dit blessé. Ah, Magali, mon cher. Moi, je Magali une fois, ou bien deux fois. Une fois, le président Matéli, ou bien le président Jovenel, Jovenel, oui, mais le président Jovenel, qui était président, qui était venu à moi. et Magali, habitant de Vini, il était là tout, et c'est la première fois que je me Après ça, je me disais, fait un bel discours. Et, et, dans, dans SMCRS pour le dépréter et bon, mais moi pas contre, ma, ma habitant vraiment, mais ça le montre là l'audace. Son bâle était chargé, son bâle était chargé, mesdames et messieurs, son bâle était chargé, mais c'est tout, courant parce que même les méritait dans un sens propre du mot, mais ça ne suffit pas, et nous n'avons pas qu'à qu battre. Et mon Dieu dit que nous avons pile problème avec André Michel. Même s'il si méritait le bah, bâton, mais l'on a fait la démocratie, on ne pas faire le coup, on n'a pas faire faire débat. À moins que, comme j'aime toujours dit, à moins qu'on défend. À moins que vous défendu Par exemple, le président Jovenel Moïse, il n'a pas été assassiné. Il n'y a pas de qui te rentrer en la Il faut préparer pour qu'on ait que les monde qui raillent et et ça a parlé aujourd'hui, à avec tout. Tout ça, président Jovenel, nous ne te proposons pas tant de nous, et nous avons mais aujourd'hui, nous retournons avec tout. Nous retournons avec tout pour nous montrer que Jovenel, t'a parlé de gros causes. président Jovenel, t'a parlé de gros causes. Ce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Et si nous comprenons, sa présidente Jovenel Tabdia, Jodia Péya libéré. Le problème libéré la place de la place de même place de la pays. de la même même la place la là, la là là la place là là là là la la belle de Parce que de la la place on est qui doux, que depuis 50 ans, bah conseil oui, a fait a fait gaz. a fait gaz. Tout gaz. Tout Tout le peuple dans gaz. Tout le dans dans Tout le dans, dans, dans, dans, dans, dans Tout, y a, dans tout achat que y a fait le a fait Tout le monde a fait le parce que là, vous a coûté 1 400 000 dollars et les jeunes viennent faire pour 400 000 dollars. 1 million dollars ça. C'est quoi pour te payer le professeur C'est quoi pour te payer la police C'est quoi pour les commis, les grands commis, les commis de l'État C'est pour ça, oui, qui va toucher. Moi, je ne veux pas comprendre le cheminement de l'État. Nous, si tu as un tir d'autres, nous Par exemple, nous avons passé un mois et demi. Nous avons manifesté chaque jour. À qui c'est ça, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que nous fait de nous nous nous le sévu. Ce n'est pas monde qui nous c'est malheureux, c'est que nous là fait le nous Ce n'est pas ça. L'évolution n'est pas faite, nous voler. L'évolution est pas préparée. Aujourd'hui, on peut voir là, mais ce n'est pas le fait. Ce n'est pas le dit, mais ce n'est pas Mais comment on peut le ranger le pays? L'évolution, allez sur YouTube, oubliez de chercher sur YouTube, l'évolution qui a fait. faite, l'autre chez qui c'est être fin de prendre, c'est à Maïsia, l'autre descend, l'autre rive sur route, gros soldats qui passent dans la machine de capote, parce qu'il n'y avait pas de machine tout grand, il n'y avait pas de tout grand. L'autre, tout est nécessaire pour être prêt. L'autre rive, il ne peut pas se faire beaucoup de chez qui va être prêt, comme si nous avons pris le pouvoir, nous sommes là. Il y a des centres sous capital là, qu'on y a à autre côté, Et puis on montre Olex, on un soldat. Et puis M. Campé, il va accamper. Il va à côté Il dit M. Koloum, montre Olex. M. dit M. il me dit. M. tout pas révolution, va pas faire pour ça. Tout à pas lui, mais ne va pas faire pour ça. Il va faire pour venir voler. Mais tandis que la révolution est belle, il tout ça qui pour l'État. Et même quand on par d'un pays qui parle de et n'a eu ça fait jour à Miami, on cubain eu Miami, on a en Miami. On On a eu l'Europe en en en en Miami. Miami, que municipalité a, mais rien, obligé de dire que l'anglais a son langue officielle pour Miami. Même si a fait le boucléole, mais je connais comment je fais le boucléole, mais pour tout le de passé, il y a eu en anglais et en espagnol. Il y a eu des sénateurs, il y a eu en congrès, il y a eu des au plus haut niveau de l'État, et il n'y a pas fait Cuba il va faire Miami. Alors, si ça que vous à copier Les gens, il y en a parlé du libanais et puis encore. Il y a qui de Il y a qui de a qui Dans qu'ils de Ou ont les ou le bout de banque. Ils le de les chaises. Ou pas de Parce que coffre, il y il ou Donc, l'on pas attaquer le Côté pour attaquer là, on Ou pas so boulot ou bon Non. Quoi faire? a l'argent e, dans y a l'argent. Il y a et a il Deux, Troisièmement, il pas prêter assurance Il a a Il avocat l'assurance. Je ne pas faire travail pour vous. Et ça me dit, fermez l'état. Ferme ou ne fermer l'état. ou vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, un voulez, Par exemple le voulez, moi voulez, vous voulez, vous voulez, n'est pas vous avez failli? Non. Il y a 5 jours, il y 7 jours, il y a 10 jours, il jours, il y a jours, il jours, il y a 15 il jours, y jours, je je compte qui pour m'entrer à Haïti parce que m'a réfléchi beaucoup pour me connaître. Est-ce que je rentre avec ma famille ou bien est-ce que je laisse ma famille pour, pour venir les prendre après les là plus ou moins? Parce que Haïti ne peut pas rester pendant 10 mois, un an Donc, comme ça. Et il et, y a une dame qui m'a écrit Bonsoir, monsieur Zine. Je suis, bon, je ne vais pas de citer le nom, officier de crédit de la Unibank. Je suis de citer nom nom. Nous avons essayé à plusieurs reprises de vous contacter concernant votre prêt qui accuse aujourd'hui d'un retard de 16 jours. Avec une depuis jours. Nous vous serions gré de faire le nécessaire afin de régulariser le compte à bientôt. La réponse parce le 24, le 28 septembre. Bonjour, monsieur Zim. Nous tenons à vous informer que malgré la situation actuelle, nous faisons au mieux pour assister nos clients. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez entreprendre des démarches nécessaires concernant la régularisation de votre prêt. A bientôt. Nous répondons. On dit lol, vraiment? Vraiment, dit je dépose, je dépose où? Devant la barrière, puisque votre succursale est fermée. Alors dit nous dit pour les gens qui peuvent pas le même il faire avec pour les gens qui n'ont pas même faire avec moi, je me comme ça que, qui va me déposer là-dedans Comme barrière, barrières comme les barrières c'est des fois les barrières pour nous On l'a répondu. Il dit, bonjour monsieur si vous le pouvez, vous pouvez effectuer un virement électronique vers votre compte à la Uniboc. Nous assurerons le suivi du paiement. Oui du paiement. Oui avez intérêt bancaire. C'est un pire aide qu'il a pris. Il y a un pire aide qu'il a. Il y a un pire aide que l'on va s'en Il y a pire aide. On peut y fermer. On peut y fermer depuis un mois et demi. Le, le, le, le, le. Bon, écoutez. je dis que l travaille. Ben, la a fait travail. Il n'y a pas de problème parce que damner Parce que ce n'est pas damnant. C'est le job qu'il a fait c'est même en sécurité devant la faut si papa, on doit pour l'entrée, la le sécurité n'a pas quitté c'est du job de, de sûr, mais quand même pour la UNIBO elle pour le audace pendant un mois qu'il jour, il n'y a pas à faire un pays il pas à faire un pas à faire paye fermé et puis pour le monde il mensuellement comment je vais payer on il y a dit tellement mal à l'aise il y a des payer électronique ça veut dire monter sur le computer fait hein? fait faire test faire pour eux elle dit mon diabato je sais que la banque c'est la banque un prêt c'est un prêt mais nous sommes en crise nous sommes en crise et la uni pas déplacé, il parle de ses Donc ça veut dire quoi? Il faut que Mounsa ait commencé à respecter monde. Il faut que Mounsa ait commencé à comprendre que nous vivons en pays et nous sommes des humains. Vous faut commencer à comprendre, n'y Je n'ai rien, non? Parce que moi-même, j'ai eu de très bons rapports avec la Unibank à une époque.